La fondation Lucie Lebon est une fondation implantée en Haute-Marne, à en d'air. Elle gère différents établissements et services qui œuvrent dans deux grands champs d'activité, un champ d'activité médico-social et un champ d'activité sociale. Lorsque, le, lorsque notre nouveau directeur général a pris ses fonctions, euh, il a eu à cœur de mettre euh, la sécurité euh, au cœur de nos préoccupations. Euh, voilà, qui, Sécurité, c'est pas forcément euh, une préoccupation, euh, en tous les cas, majeure pour, euh, pour les directeurs ou en tous les cas pour le directeur que, que je suis. Euh, je crois qu'il a su... Euh, me sensibiliser euh, à l'importance, justement, euh, de, cette, euh, de cette sécurité euh, et surtout nous rappeler que euh, en tant que dirigeant, euh, la sécurité devait être une de nos préoccupations euh, quotidiennes euh, parce que c'est une obligation euh, légale et qu'elle peut euh, avoir de graves conséquences euh, et pour... Euh, et pour le dirigeant et pour l'association qu'il emploie. En tous les cas, légalement, c'est une obligation qui oblige l'employeur à avoir des résultats. Ce n'est pas seulement une obligation de moyens pour une fondation, c'est aussi une obligation de résultats, donc de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter les accidents et surtout mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir ces accidents. L'initiative se réfère à quatre mesures clés du Code sociétal. La mesure 2, assurer des conditions de travail équitables et décentes. La mesure 3, assurer les conditions de santé et de sécurité, la mesure 4, soutenir la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie et la mesure 19, améliorer l'efficience des coûts liés à la mise en œuvre des activités.